Phénésithérapeute pendant 15 ans, puis orthoprothésiste pendant 12 ans, Christophe Morini et sa société Gabamousse conçoivent et fabriquent de manière artisanale du mobilier adapté pour les personnes handicapées depuis 1996 à Saint-Agnan-en-Vercors. Fort de son expérience dans l'ergonomie, de la position assise et de son savoir-faire artisanal, il conçoit durant deux ans une chaise avec quatre positions différentes, s'adaptant très simplement à différentes tailles, âges, gabarits et besoins. On ne s'assoit pas pour faire joli, on s'assoit pour faire des choses. Et donc, mieux on est assis, mieux on fait les choses. Aujourd'hui, on passe entre 50 et 80 son temps éveillé assis pour tout un tas de tâches diverses et variées. Et on le fait à la table. La problématique est simple. On cherche à asseoir des gens de gabarit et d'âge extrêmement différents à une table qui, elle, ne bouge pas. Donc, il m'est apparu comme une évidence que ce qui devait s'adapter, c'était la chaise. La chaise Podarcy se transforme ainsi instantanément et s'utilise comme un siège normal, quel que soit l'âge de son utilisateur. La particularité de la croissance humaine, c'est qu'elle a des règles. On grandit tous pareil, pas pour arriver à la même taille, on n'a pas tous la même taille au même âge, mais on se déploie, le corps se déploie d'une manière similaire. Et donc, dans le réglage de ma chaise, le déplacement de l'assise, qui par rapport à la position adulte, recule et remonte, pour donner une assise plus courte et plus haute, en fait, se déploie ou se reploie plus exactement en suivant ce schéma de croissance. Ce qui fait que quand vous remontez la chaise au maximum, eh bien, elle est parfaitement adaptée à l'enfant de 2 ans ou 3 ans. Euh, il a une traverse sur laquelle il peut mettre les pieds et il est à très bonne hauteur par rapport soit aux accoudoirs, soit à la table. Voilà. Si vous trouvez que cette assise est un peu petite pour cette cet enfant-là, eh vous la mettez en position 3, c'est un peu plus grand, un peu plus profond, et ça lui correspond sans, sans que la personne qui règle la chaise ait besoin d'avoir des notions. Alors la hauteur d'assise, la profondeur, la distance du repose-pied, voilà, c'est intégré dans le système. Donc il y a à la fois il y a cette simplicité, cette évidence du réglage, et en même temps le fait que ce ne soit pas exclusivement une chaise pour enfants ou pour adultes, mais pour tous. Fabriquée à l'unité à partir de bois du Jura et de matériaux français de très grande qualité, la chaise est entièrement assemblée dans l'atelier de Gabamousse et est actuellement commercialisée en direct sur le site de la marque. Il n'y a rien de plus difficile que de faire une chaise. Donc j'ai tenu à faire une chaise particulièrement euh, bien conçue et robuste. Il n'était pas question pour moi de faire ça en panneau de PVC. Donc je me suis orienté vers des bois nobles. Et donc l'idée c'était de faire un produit de haute qualité et de haute fonctionnalité. Donc le fait d'avoir à la fois ces connaissances ergonomiques et physiologiques, le fait d'avoir ces savoir-faire artisanaux, et notamment dans la menuiserie, le fait d'avoir des capacités de production pour ne serait-ce qu'échafauder des prototypes, voilà, m'a permis d'arriver là, et, et il fallait bien tout ça voilà, pour y arriver.